nous avons porté les attentes qui étaient les attentes de notre peuple, soit le peuple de Métropole, mais aussi des Outre-mer. Euh, en rappelant que notre notre action parlementaire s'inscrivait dans une pratique politique, dans ce que j'appelle la culture de notre groupe parlementaire, c'est-à-dire que tout est ce qui se présente, nous allons travailler dessus, nous allons l'analyser, le décortiquer. Euh, nous voterons euh, quand ça ira dans le bon sens, euh, certains articles peut-être, mais nous allons nous poser vraiment avec détermination tout ce qui est régressif. C'est ça qui est notre façon de faire, notre façon d'être actif et en quelque sorte être à plein dans le débat démocratique plutôt que dans l'anathème. C'est notre règle de conduite. Ça a toujours été la règle de conduite de notre groupe. Par ailleurs, Pierre Daréville a pu développer toutes nos propositions dans le domaine de, du pouvoir d'achat pour la défense des services publics, concernant la santé, concernant de multiples mesures urgentes qui doivent être prises aujourd'hui eh pour répondre véritablement, concrètement, aux attentes populaires et que nous allons relayer par le biais de propositions de loi, mais aussi d'un travail que nous ferons sur les textes qui nous seront soumis. Et enfin, Moïtta et a été la voix de, des différents territoires d'outre-mer. Cette exigence de prendre en compte ces peuples d'outre-mer, d'avoir des évolutions qui soient des évolutions institutionnelles, c'est un combat que l'on mènera durant ce mandat avec nos amis députés d'outre-mer, puisque nous avons dix députés d'outre-mer dans notre groupe, en plus des 12 députés communistes, nous marchons ensemble et nous frappons.